Salut Maxime, je voulais vous montrer un petit groove électro-jungle, donc le groove fait ça. Donc on a des croches au charlet, et ce qui est très important, donc c'est un rythme en 7, ce qui est très important c'est de faire les nuances entre les ghost notes et bien marquer les accents.